SurfRider Foundation Europe présente les initiatives Océanes. Le programme vise à lutter contre les déchets aquatiques à la source, d'origine humaine, provenant de l'intérieur des terres, ou abandonnés directement dans le milieu. Ces déchets polluent les océans, les lacs, les rivières, notre terre, notre environnement. Les initiatives Océanes sont un moyen simple d'agir. Nous mettons à disposition des kits avec des outils pédagogiques et de sensibilisation pour encourager la réflexion. Les initiatives Océanes, ce n'est pas juste ramasser des déchets. C'est une vraie plateforme de mobilisation citoyenne. La participation des bénévoles permet de collecter des données sur les déchets aquatiques, un état des lieux de cette pollution partout dans le monde. Un bilan environnemental qui a du poids. Véritable levier nous permettant de donner du sens à notre message auprès des institutions et du monde scientifique. Citoyen, toi aussi tu peux faire partie de la solution. Maintenant, c'est à toi de jouer.